Jérôme, en fait, ce que je voulais vraiment te faire un retour sur, sur cette, cette médiation qui vient de se produire sur 48 heures parce que je me suis vraiment rendu compte, euh, c'est ma première en fait, et je me suis rendu compte que euh, ces deux personnes-là étaient pas vraiment dans un conflit, plutôt dans un litige, mais euh, c'est vraiment parce qu'il y avait un problème de confiance, il y avait une dégradation de la qualité relationnelle entre euh, l'acheteuse et le vendeur et donc ils ne pouvaient plus se parler et... Ce que j'ai trouvé formidable, c'est en travaillant là-dessus, j'ai pu les amener à se remettre à discuter et surtout à reconstruire de la confiance chez la personne qui avait le sentiment d'avoir été lésée. Alors après, bon, techniquement, comment ça s'est passé eh bien, Il y a eu hier un premier entretien avec la personne qui, qui pensait être l'objet d'un litige. Ce matin, j'ai rencontré donc, le commerçant sur la Forexpo Chacun ayant des points de vue très arrêtés, lui se retranchant derrière les conditions générales, la dame voulant absolument faire annuler la vente. Et on a pu donc en fin de matinée, bon certes c'était sur le stand, mais on avait quand même un espace relativement confidentiel, et il y a pu avoir cette discussion entre eux. Dans un premier temps, évidemment, ils ont constaté leur désaccord total, chacun était sur son point de vue, euh, donc vous ne voulez pas lâcher euh, puisque c'est comme ça on va en justice euh, bah, de l'autre côté, bah, si vous voulez aller en justice allez en justice euh, finalement ils se sont rendus compte que bon ok, mais ça allait prendre du temps ça allait être euh, épuisant nerveusement, ça allait peut-être coûter de l'argent et qu'il y avait peut-être euh, une solution alternative à trouver, donc une fois qu'ils se sont bien énervés et qu'ils ils ont fait le constat que ça fonctionnait pas euh, j'ai repris la main pour leur dire bon voilà, maintenant, euh, soit on arrête tout et vous allez en justice, ou alors on essaye de trouver une solution qui pourrait vous arranger l'un et l'autre. Et on a fini par trouver une solution. Et ce que j'ai trouvé formidable, en fait, c'est qu'ils euh, étaient vraiment mais, euh, arrêtés l'un et l'autre sur leur point de vue qui était inconciliable. Ils étaient sûrs de leur fait, mais progressivement, ils ont lâché un petit peu de chaque côté. Ils se sont remis à se parler. Euh, on a trouvé un terrain d'entente, on a modifié le bon de commande. Euh, la cliente aura à sa table la semaine prochaine un tarif qui est acceptable pour elle et pour son mari. Le vendeur évite d'avoir une procédure et a, a pu vendre son modèle d'exposition et à régler son problème. Ce qui était super en fait c'est que à la fin de l'entretien, euh, ils se sont mis à évoquer des sujets liés à leurs vacances, à leur famille, etc. Enfin, je suis même presque convaincu que l'année prochaine ou dans deux ans, si Madame revient à la foire, potentiellement, elle peut acheter autre chose chez ce monsieur. Alors que ce matin, on était dans une situation insoluble. Donc, ce qui m'a vraiment donné beaucoup de plaisir, c'est un processus structuré, professionnel, où on amène progressivement chacun à prendre conscience du point de vue de l'autre, qui n'est pas forcément le sien, et ensuite, en les mettant ensemble, on les amène à recommuniquer, on recréer de la qualité relationnelle, et on se rend compte, en fait, que bah, la solution, elle existe. Ils imaginaient ni l'un ni l'autre qu'il pouvait y en avoir une, et en fait, euh, parce qu'on a reconstruit de la confiance des deux côtés, ils ont fini par euh, trouver... Euh quitté bons amis, on s'est tous serré la main, voilà, tout va bien. Donc une excellente expérience.